Je voulais vous remercier d'être venu jusqu'à Vivatech pour faire cette huitième Hello Factory. Pour nous, c'était important de montrer le concept de la co-création avec nos clients. On est très content de pouvoir échanger avec vous toutes les nouvelles idées pour faire de Hello Bank, une banque qui est toujours cette longueur d'avance. La chance d'avoir été choisi pour participer à cet atelier d'intelligence collaborative. Ils avaient vraiment envie d'écouter euh, la voix du client. J'aime bien donner mon avis et faire évoluer la banque dans le sens de mes besoins. C'est euh, une idée qui me plaît. Les interactions quand on était dans le vif du sujet étaient très sympathiques et, euh, et chacun y allait spontanément de, de sa participation et ça c'était chouette. Il y avait une vraie écoute et euh, la banque a été attentif. J'ai rencontré quatre ou cinq personnes de Hello Bank. Toutes ces personnes étaient très positives, avenantes et à l'écoute. Moi, on m'a expliqué justement le travail qu'était en train de faire Hello Bank pour améliorer certains sujets. Et c'est agréable. La Hello Factory, c'est fun, interactif, riche en idées et digital. Un moment d'échange et ça c'est relativement exceptionnel.